Bonjour, alors je ne sais pas si vous le savez, mais tous les opticiens, à partir du moment où ils sont équipés d'une salle d'examen de vue comme celle-ci, c'est-à-dire avec certains critères de matériel et euh, d'isolation euh, phonique par rapport à l'espace de vente, peuvent faire des examens de vue. Alors on est bien uniquement dans la vision, on ne s'occupe absolument pas de l'œil en tant qu'organe, c'est-à-dire à dépister euh, différentes pathologies, pas du tout on fait des examens de vue. Alors, c'est-à-dire qu'une ordonnance, quand vous avez une ordonnance, si vous avez moins de 42 ans, plus de 16 ans, moins de 42 ans, elle est renouvelable pendant 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, la vue peut, peut bouger. La, votre correction peut augmenter, baisser aussi. Et nous sommes tout à fait habilités, on a fait suffisamment d'heures de cours là-dessus, même énormément, à faire des examens de vue pour vous déterminer une correction visuelle. Donc ça, ça peut être juste une vérification, ça peut être un changement de correction si votre ordonnance est toujours en cours de validité. Et si vous avez plus de 42 ans, euh, on peut également le faire, mais pendant un délai de 3 ans. Voilà. bien, bah Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atalaïstre.